J'ai décidé de, de proposer un, un nouveau modèle de société à, à nos concitoyens. Le projet a été de, de changer la société, de proposer un modèle de différentes sociétés. Pour cela, j'ai écrit trois livres et cette action de changer la société passe par une action politique. Eh j'ai décidé d'essayer de construire une équipe présidentielle pour être présent en 2017 euh, aux élections de, de présidentielles et de députation. Les gens avec lesquels j'échange, avec lesquels je parle des propositions euh, trouvent ça très intéressant. Beaucoup euh, souhaitent que le projet avance. Je leur dis c'est pas mon projet, <rire> c'est un projet collectif. Donc euh, si je réussis, ils en sauront mieux eux, eux aussi. Donc il faut qu'ils participent. Je ne veux pas être complice de ce qui se passe. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un vol des générations... Euh, des jeunes générations et des générations futures, euh, puisque en fait, euh, bah, le monde, on est en train de le détruire, on détruit la planète. Tout me révolte. J'accepte pas le, le, toutes les décisions politiques, enfin, tout, tout comme on est, comme on est mené. J'ai vraiment l'impression que nos, nos politiques euh, dirigent un bateau sans avoir de cap. Il y a l'inconscience des dirigeants, mais aussi il y a tous les citoyens qui sont, enfin, une grande partie des citoyens qui sont passifs. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise dans notre société. Donc, euh, à un moment donné, bah, qu'est-ce qu'on attend pour changer que la France est dans le désordre complet. Donc c'est ce qui m'a inspiré. Si je me suis engagé comme ça sur, la, sur la, cette candidature, c'est que c'est une vision globale. Disons que si tu veux le, expli, expliquer qu'une qu partie du problème, il euh, y a une interférence entre tout. On peut avoir un équilibre entre tout le monde. Et d'ailleurs, moi, j'ai moi, rien contre les riches, hein, au, au contraire. C'est qu'en qu en fait, souvent, on oppose dans, dans les sociétés, les, les partis. Moi, je dis, il faut de tous. C'est qu'à un moment donné, plus il y a de riches, quelque part, moins, moins il y a de pauvres. Le seul truc, c'est que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres, de plus en plus pauvres. Et c'est d'ailleurs pour ça que, si je veux passer à l'acte aussi, c'est ça, c'est qu'en en, en France, on peut on peut relever beaucoup, beaucoup de choses. Mon initiative, c'est d'abord d'avoir de, écrit des, des livres pour essayer de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe dans, dans le monde, pour essayer d'aller de, vers, vers des solutions. Je suis vétérinaire, donc c'est un sont des livres médicaux. Le premier livre, c'est le, le chapitre 1, le premier s'appelle « La prise de conscience de la serfanite par le peuple et les dirigeants ». Donc le, le premier analyse donc, toutes les causes, la pathogénie, comment on en est arrivé à, à, à tous, les, tous les maux de la société. Deuxième chapitre, c'est « Le serfant autrement ». Dans ce pays, bah, les, les citoyens prennent conscience qu'il faut se prendre en charge pour changer les choses. Ils prennent conscience au niveau politique, économie, justice, etc et donc il crée un modèle de société avec une méthode de travail et, et voir comment ils vont, ils vont se structurer pour, pour l'avenir puisque en 2017 il y a des élections présidentielles au Serpent, et donc il décide ces candidats de, ben de, de candidater et présenter leur, leurs idées. Et le troisième livre s'appelle « La double chance », le programme présidentiel d'un petit entrepreneur ouvrier où là, bah, c'est tout un tas de, de propositions concernant euh, bah, comment les, les serfanés vont, vont pouvoir résoudre le chômage, l'intégration, les retraites, enfin tous les grands problèmes de société qui ne sont pas traités par les politiques. Ces citoyens qui ont imaginé toutes ces idées fédèrent un temps de mouvements alternatifs qui n'ont pas la parole pour créer un, pro, un programme complet. pragmatique m'a fait initier le mouvement des transmetteurs unis français. Ces réunions, l'objectif c'est de transmettre de façon horizontale tout un tas d'idées novatrices. Ce sont des réunions où on parlait de solutions et non pas de problèmes, puisque les problèmes les gens les avaient compris avant. S'ils sont pas d'accord, on va pouvoir en discuter, mais c'est positif, parce que derrière on va pouvoir parler de solutions. Moi je découvre plein plein de gens, il y a, ple il y a plein de mouvements, mouvements euh, de gens qui travaillent dans leur coin, souvent c'est des petits groupes, et, et l'idée c'est com comment on fédère tous ces gens-là quoi. Et c'est pour ça que si je souhaite accéder dans, à un gouvernement, c'est justement toutes ces initiatives qui existent sur le terrain mais qui ne sont pas euh, encouragées euh, parce que ne sont même pas regardées par les, les gens qui nous gouvernent, euh, bah, l'idée serait de les développer. Vous n'êtes pas connu, tout est compliqué. On peut travailler d'une façon collective et en ayant des expériences et en partageant avec d'autres. Ça permet de réussir les projets. Ça fait des années en fait que je m'intéresse à tout ce qui se passe autour de moi. Il y a quelques années, à l'occasion d'une révision du plan local d'urbanisme dans ma ville, je me suis intéressé de plus près à ce qui se passait. Et j'ai vu qu'en tant que citoyen, bah, on n'était pas les bienvenus quand on commençait à regarder de près euh, ce qui se faisait. J'ai voulu faire des propositions en me disant il bah, y a des choses à changer, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans les entreprises. Et puis en fait, je me suis aperçu que bah, c'est qu'ils ne pourraient pas comprendre et qu'il faudrait faire. Euh des changements quoi. Et moi personnellement je me sentais esclave d'un système et donc je me suis libéré de ce système en vendant les parts de mon entreprise de ma clinique vétérinaire que j'avais créé il y a 25 ans. Donc moi j'ai fait la phase je dirais solitaire qui est l'écriture où on passe des heures de, isolées pour écrire, à synthétiser beaucoup beaucoup d'idées. Quand j'ai commencé à écrire mes livres, l'idée c'était de monter un mouvement, un mouvement citoyen donc, pour être présent en 2017. Quand on parle de solutions, ça change tout. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à parler de solutions. On peut trouver un équilibre entre, entre travailler moins et travailler mieux. C'est tout l'objectif de, de, de, de ce que j'écris et de ce que je souhaite faire. Parce qu'on peut vraiment simplifier beaucoup de choses. Et là, on sera en harmonie. C'est le seul but de, que je recherche. Quoi.